72, présence. Run. Salut à tous, c'est Julien. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, à part qu'il fait un peu gris dehors. Enfin, bref, je vous fais une petite vidéo d'unboxing donc. Un unboxing d'un colis de, reçu de chez Amazon, enfin d'Amazon que j'ai déjà ouvert, hein, parce que j'ai vu ce qui était dedans. Donc. Un unboxing de quoi me direz-vous Oui. J'ai commandé deux euh, hand spinner. Donc euh, celui-ci euh, 2 euros, 1,98€. Et celui-ci à 6 ou 7 euros. Donc euh, il est beaucoup plus lourd. Euh, celui à 7 euros, enfin, il est beaucoup plus lourd que, que l'autre. Enfin, voilà. Euh, je vais faire un peu le descriptif euh, des deux. Donc, je de en premier. moins cher. Donc, euh, le prix, c'est 1,98€, comme je viens de le dire. Euh, sans les frais de port. Hein, donc, euh, frais de port environ euros. Livré par La Rosa, il me semble. Alors, je les ai testés là il y, y a une petite demi-heure. Euh, déjà, il, quand il tourne, on peut entendre euh, ça. On voit qu'il fait plein de, enfin fait assez de bruit en fait. Je pense que c'est les, les roulements à billes qui ne sont pas assez euh, lubrifiés, donc euh, roulements à billes euh, qui sont là euh, au milieu ici Et, euh, qui sont pas assez lubrifiés, donc je vais, je vais essayer de les lubrifier. Alors il euh, y a un autre petit défaut, parce que c'est du je vais pas dire du bas de gamme, mais c'est euh, les, les moins chers qu'on peut trouver, je pense. Pour un d'autre à un centime, enfin à quelques centimes, il me semble que c'est ça que j'ai vu, mais il euh, y a les frais de port après euh, à plusieurs euros. Donc euh, déjà c'est pas assez... Euh, je sais pas si c'est un problème de lubrification ou le roulement à billes qui est, euh, qui est naze. Donc, ça, je vais vérifier ça. Euh, ici, j'ai marqué aussi euh, un défaut dans un, des, dans un des contrepoids. Donc, il y a trois contrepoids pour, euh, faire, pour donner l'équilibre euh, au hand spinner. Donc, euh, il y a celui-ci qui, euh, qui est tordu. Donc, je ne sais pas si on va le voir. Voilà, je pense qu'on le voit un peu. Voilà, ici, la lumière que vous voyez, eh ben, c'est tordu. Voilà, là, c'est tordu en fait. Et euh, je ne sais pas si ça fait quelque chose sur la performance, mais niveau finition, c'est moyen. On a aussi euh, bon ça c'est un peu moins embêtant mais c'est si on voit les petits trucs noirs là des sortes de poils de je sais pas quoi qui dépassent. Donc là ça je sais pas si ça vient de un spinner ou pas mais ça s'en va, je pense que ça s'en ça va. Et il y a aussi euh, là, là on peut le voir, on le voit assez bien, voilà ça là. Donc euh, ça je vais essayer de le limer, ou enfin, d'améliorer de, de, tout ça pour les finitions c'est moyen donc je vais je pense contacter le fournisseur donc euh, le fournisseur c'est euh, la rosa ou l'orazo je ne sais plus euh, donc voilà euh, donc euh, je vais essayer de le faire tourner on va voir combien de temps il, il tient je vais laisser le, le doigt dessus parce que si je laisse pas le doigt dessus en fait si j'enlève le doigt en fait ça, ça bouge au milieu en fait et donc euh, déjà ça fait beaucoup de en fait dans une seule phrase et euh, ça fait tourner moins longtemps déjà qu'il tourne pas très longtemps et euh, donc je veux le faire tourner donc euh, je peux ajouter aussi j'ai viens de remarquer alors, on voit des petits, des petits ronds ici là. ouais niveau finition c'est pas terrible, terrible par contre le, le schéma j'aime bien les couleurs etc c'est pour ça que je l'ai acheté je trouve ça assez sympa un petit truc assez random comme ça donc euh, place au test Donc voilà, il l'a pas euh, tenu euh, très très longtemps. Je pense que c'est le problème au niveau de la lubrification. puis quand on le tient même en main, euh... enfin, je sais pas si ça se voit là, mais moi je le sens bouger. Et... Oups. Accident. Attendez. Donc euh, voilà. Donc c'est tout pour celui-ci, donc 2 euros, je sais pas s'il vaut son prix, mais il aurait bien mérité. Enfin, il y a des erreurs qui auraient pu être évitées largement. Donc voilà. Donc ça, ça s'enlève, il me semble. Je vais éviter. Voilà, donc passons au deuxième. Donc celui-là qui est en métal. Donc euh, l'autre est en plastique, celui-là en métal. Euh, déjà, il est beaucoup plus lourd. Hein. Il y a. Il ouais, y a une bonne différence de poids, je pense que celui-là fait 1,5 ou 2 fois plus le, le poids de celui-là. Ouais, deux fois je pense. Hein. Euh, donc celui-là, alors plus cher, euh, 7, 6 ou 7 euros, je ne sais plus. Je pense que c'est 7. Avec 3 euros de frais de port encore. Là, euh, donc euh, il est assez beau déjà esthétiquement. Hein, euh. On peut le voir que les, euh, les couleurs sont assez sympas. Donc voilà. Au début, je pensais que c'était un effet avec la lumière, les couleurs, mais non, c'est des couleurs fixes, il me semble, hein, oui, oui, euh, donc déjà, euh, quand on le fait tourner, on n'entend rien, juste un tout petit peu, c'est le bruit débit. donc on observe bien l'effet de déformation, aussi, Voilà. Donc, euh, le truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un peu de billets comme ça, mais je viens d'apercevoir que c'est sûrement. En fait, il faut sûrement le visser. Il est sûrement mal vissé. Je vérifierai ça après. Donc, euh, voilà. Euh, si j'ai des vis, je ne sais pas ce que ça donne. Ouais, ça doit l'enlever. Ouais, donc on peut apercevoir le élément à vie. Voilà. Je vais le remettre. Voilà. Donc, euh, niveau... Niveau finition, donc là, je ne repère un petit défaut, mais ça, c'est à intérieur. Niveau euh, finition, il est euh, parfait. Sauf-là, hein, euh, un petit angle qu on aurait pu, des petits angles là qu'on aurait pu être limé, mais ça je sais pas si c'est fait exprès. Niveau esthétique, euh, il est bien. Et euh, voilà, donc il tourne assez longtemps. J'ai fait 4 minutes 8 tout à l'heure. en 4 minutes et 8 secondes. Donc c'est assez bien. Et euh, et voilà donc pour 7 euros il fait bien son prix bon après il y a 3 euros de frais de port ça fait un peu ça fait 10 euros quoi ça fait un peu cher mais sinon il est très bien il les vaut donc euh, voilà donc j'en ai eu pour euh, 7, ouais, en, un peu moins de 20 euros pour, pour ces deux là ouais c'est ça euh, donc, euh, ils sont bien. Celui-là, il y a un, le petit défaut de déroulement, etc. Et euh... Excusez-moi. Donc, je disais, celui-là, il y a le juste le défaut des, des roulements. Donc, sinon, euh, il est très bien. Bon, à part hein, les, les erreurs de finition, mais ça, je vais essayer de régler ça sur moi-même ou alors de contacter. Euh, le fournisseur, voir s'il si peut m'en envoyer un autre et celui-là il est très bien, par contre j'ai peur d'avoir fait une bêtise en le... en le dévissant donc je vais essayer de revoir tout ça ouais. donc euh... voilà déjà il fait plus de bruit tout à l'heure c'est pas bon signe je crois, je crois que j'ai fait une bêtise donc voilà merci d'avoir regardé, euh, commentez, euh, mettez un, un j'aime si vous voulez ou un j'aime pas euh, abonnez-vous, et puis voilà, bonne journée, salut